Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de mai, euh, ça commence bien, hein? on ne peut pas dire le contraire, ça commence avec le Soleil en Taureau et Mercure dont on va parler tout à l'heure. Donc ce sont, euh, bon, euh, en plus de ça, euh, le Soleil va être conjoint à Uranus, euh, ce qui est un, comment dire, un excitant, hein? vraiment quelque chose qui a à voir avec la nouveauté, le changement c'est votre secteur 5, hein, le taureau, donc c'est un secteur vraiment euh, d'image, de soi, euh, d'orgueil aussi, euh, de... Euh, comment dire... Euh, bon, il, il, il gère, on, on dit, la tradition dit euh, création, récréation, procréation. Vous pouvez aussi décider de faire un enfant, par exemple, pendant cette période, ou accoucher. Hein. Il, y a, il y a vraiment c'est du plaisir quand même, hein? c'est de la joie et c'est parfois de l'inattendu avec la conjonction du Soleil et d'Uranus qui euh, à présent euh, va toucher plutôt ceux qui sont nés autour du 1er janvier. Donc euh, ça c'est pour le, le Soleil en Taureau. Et puis à partir du 20, le Soleil va occuper les Gémeaux. Alors là, ça va être votre secteur de du travail, du quotidien, de la forme qui va être impactée euh, par le soleil, alors donc ça va mettre vraiment... Hein, euh, ça va éclairer euh, ces secteurs et votre travail prendra de l'importance, votre quotidien aussi et votre forme également. C'est-à-dire que peut-être ça aura marché, que peut-être vous serez enceinte hein, et que alors vous serez un peu moins en forme à cause des nausées matinales, bon, hein, on peut rêver! Euh, mais bon, la plupart du temps, c'est plutôt des euh, hein, adaptations que vous aurez à faire dans votre travail, euh, avec des changements, mais tout ça étant euh, et bien évidemment très positif, on n'est pas du tout dans un registre où vous aurez à vous plaindre, hein, euh, amis Capricorne. Avec Mercure qui va donc être également en taureau jusqu'au 11, eh bien euh, bah, vous aurez euh, des compliments, hein, ça c'est sûr. Euh, des compliments sur ce que euh, vous envisagez de faire ou sur ce que vous avez déjà fait. Hein. Difficile pour moi de savoir si c'est passé, présent ou à venir, mais en tout cas il y a du compliment, il y a des gens qui vont vous dire que ce que vous euh, que, que vous avez des qualités, va, vos qualités vont être mises en avant par Mercure, et euh, de votre côté, je dois dire que même si ça n'est pas dans vos habitudes, eh bien vous serez un petit peu flatteur. Euh, Peut-être que vous aurez quelqu'un à mettre dans votre poche hein, pour, votre, pour vos affaires et que euh, bon, bah vous ferez ce qu'il faut pour. Hein, euh, là il n'y a pas de de convention, il n'y a pas à vous retenir, à vous dire oh ben non, je ne peux pas faire ça, etc. Non, euh, faites ce qu'il y a à faire pour arriver là où vous voulez arriver. Hein? Et puis Mercure va être en gémeaux, donc c'est comme avec le soleil, ce sont euh, les habitudes du quotidien qui vont être au premier plan, et vous en aurez besoin peut-être pour vous rassurer, parce que ça bouge un petit peu, ça bouge parfois un peu trop vite hein, à votre goût, et donc euh, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de moments où... vous euh, voyez où vous serez... Euh, vous vous sentirez en sécurité et, et rassuré. Ça c'est quand même euh, ce qu'il y a de plus important pour un Capricorne qui est généralement euh, dans l'anxiété, mais pas dans l'anxiété permanente, hein, mais il y a des choses qui vous font peur et... Euh, elle... bon euh, là, en l'occurrence, il n'y aura pas grand chose qui vous fera peur. Musique On passe à Vénus euh, qui occupe finalement le même secteur que que Mercure après le après le 11, hein, c'est-à-dire que Vénus elle est en Gémeaux, mais elle y est depuis déjà le mois d'avril, donc vous savez à peu près ce dont il est question. Là elle ralentit hein, et elle va vraiment s'arrêter euh, le 13, et puis reculer. Elle va aller jusqu'au 21e degré euh, des Gémeaux, qui correspond à ceux qui sont nés entre le 1er et le 2 janvier. Hein. Et bon, alors il est sûr que... Alors, vous avez pu rencontrer l'amour au travail. Hein. C'est la première explication de Vénus en Gémeaux, votre secteur du travail. Mais bon, bien évidemment beaucoup d'entre vous ne travaillent pas, bon ça peut être à l'école, vous hein, avez rencontré quelqu'un à l'école, mais pour ceux qui ne travaillent pas, et bien ce, dans vos activités quotidiennes, quand vous allez faire vos courses, vous euh, voyez, les trucs habituels, eh bien peut-être que vous aurez croisé depuis quelque temps quelqu'un qui vous plaît et qui vous semble euh, hein, être euh, comestible. <rire> donc il euh, y a un problème malgré tout, hein, je, je ris, mais il y a un problème, c'est que Vénus va être tout le mois en, en dissonance avec Neptune et que donc euh, mais je suis pas sûr que ce soit euh, négatif pour vous, hein, parce que quand même, vous êtes des gens, euh, les Capricornes, qui sont très sur des rails, comme qui sont très carrés, ce sont des qualités bien évidemment, hein, mais en amour, dans la vie affective, euh, ça peut vous inhiber, ça peut vous coincer un petit peu, et Neptune il vous, dé, vous décoince, hein? elle est en bon aspect avec vous, elle vous décoince. Donc euh, peut-être que vous allez vous laisser aller euh, pour une fois euh, à, à vos sentiments, alors que d'habitude vous les retenez un peu, parce que vos expériences précédentes vous disent que euh, il faut faire attention, qu'il faut vous méfier, qu'il ne faut pas euh, donner votre coup confiance tout de suite, vous voyez? Alors que là, avec cette dissonance Vénus-Neptune, peut-être que vous allez euh, vous dire oh, après tout, je m'en fiche, hein, là j'y vais, je me laisse aller et, euh, et vogue la galère. Mais pourquoi pas? Moi je pense que vous aurez raison. On va terminer avec Mars, hein, votre planète d'énergie. Hein, de toutes les énergies, toutes les formes d'énergie. Donc Mars euh, va être la première partie du mois, enfin jusqu'au 13, elle va être en Verseau, et donc chez votre voisin, hein, qui gère vos biens, euh, vos acquisitions, euh, euh, votre salaire aussi, euh, l'argent qu'on vous doit. Donc si on vous doit de l'argent, avec Mars dans ce secteur, il va falloir réclamer. Hein? Or, votre orgueil de Capricorne n'aime pas trop réclamer, mais là, vous, hein, vous serez contraint, obligé, vous ne pourrez pas faire autrement que d'envoyer ou une lettre de relance, ou des SMS, ou des coups de fil, hein? vous me devez tant, il me les faut. Bon. Euh, après, il est possible que, aussi que vous ayez un, un achat important à faire. Hein? Euh, et alors avec Mars, ça va être un peu compliqué parce que euh, soit vous trouverez pas ce que vous voulez, soit ce que vous voulez ne sera pas exactement quand vous l'aurez acheté, que vous l'aurez reçu, vous vous apercevrez que c'est pas exactement ce que vous vouliez. Donc vous ne saurez pas quoi faire, vous serez embêté. Euh, vos envies, vos désirs, vos besoins ne seront pas comblés hein, euh, avec ce Mars. Mais ça concerne que le 3e décan. Hein. Euh, après le 13 mars va être en Poisson et donc en bonne harmonie avec vous, euh, bon, peut pas être en mauvaise harmonie, donc en harmonie avec vous ce mars, premier er décan, vous serez content de pouvoir euh, exprimer vos désirs, votre volonté, euh, euh, entraîner les autres à votre suite, vous aurez des idées, peut-être pour des loisirs, hein, tout simplement, ou dans votre boulot, mais en tout cas euh, vous aurez de l'énergie hein, euh, pour convaincre euh, ceux qui vous entourent que vos idées sont les bonnes. Et alors ça, ça vaut de l'or hein, pour vous parce que vous aimez bien quand même contrôler hein, les choses. Donc euh, bon, hein, utiliser euh, ces énergies pour convaincre, hein, et pas euh, du tout pour polémiquer, hein, euh, non, c'est pas l'heure de la polémique. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir euh, des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL euh, astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine ou alors m'appeler au 3210.